Cette vidéo est pour toi mais avant abonne toi et like la vidéo veut faire passer ta vie à un niveau supérieur et surtout atteindre les objectifs que tu t'es fixé là maintenant tout de suite en début d'année trois livres à lire que je te recommande qui vont faire une sacrée différence le premier qui m'a complètement bouleversé c'est réfléchissez et devenez riche c'est un livre qui est incroyable qui va en fait complètement vous aider à changer de paradigme et à vous aider à atteindre des choses exceptionnelles. Le deuxième livre que je te recommande, c'est euh, « La magie de voir grand ». C'est un livre exceptionnel parce qu'on a tendance à se minimiser, on a tendance à se voir petit, on a tendance à rêver petit, on a tendance à vouloir des objectifs petits. Et ce livre-là, ça m'a complètement changé ma perception des choses en me disant « Non, je suis capable de rêver grand et je suis capable de réaliser grand et je veux ci et je veux ça et je veux ci et je veux ça. » Et ce qui a été vrai pour moi, ça le sera aussi pour toi. Le troisième qui m'a aussi énormément aidé et, et tenez-vous bien, il contient énormément d'exercices, il s'appelle « Transformer votre vie ». C'est un livre exceptionnel et il est fait pour qui Pour toi et par rapport à tous les bobos qu'on a eu vous savez les petits bobos qu'on a eu ça c'est un mot terrible qu'on nous a dit ça c'est un ancrage négatif qu'on nous a fait ça c'est une blessure, un abandon euh, une injustice qu'on a vécue c'est un livre qui est extraordinaire qui va t'accompagner étape par étape avec des exercices à la clé qui va t'aider réellement à transformer ta vie si tu veux atteindre des objectifs et des résultats incroyables ça tombe bien, on est en début d'année passe à l'action, commande ces trois livres lise et tu verras la magie s'opérer. Autre chose, si toi aussi tu as lu un livre qui t'a impacté positivement, qui t'a amené du changement, please, partage en commentaire. Ça serait super qu'on puisse vraiment tous s'apporter mutuellement. C'était Nahid Rashad, celle qui libère ton potentiel. huwa, et l'aïhfouz comme.